Et en fait, les héritages familiaux, c'est quoi Les héritages familiaux, c'est tout ce que nos parents, nos grands-parents, nous lèguent. Alors, ils peuvent nous léguer, par exemple, des biens. Euh, ils peuvent aussi nous léguer un métier, par exemple. Et là, c'est une transmission qui est consciente. Nos parents nous lèguent. Mais la question, c'est... Qu'en est-il des autres choses qui leur concernent Qu'en est-il des blessures non résolues Qu'en est-il des traumas, des non-dits qui sont là, en fait, dans la famille C'est-à-dire que l'intention lui-même n'est pas de léguer cela. Mais qu'est-ce qui fait que d'une certaine manière, la transmission se fait Donc du coup, se pose la question de, quand on est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on hérite de Il y a un héritage conscient dans la mesure où on se dit « Ah !» j'ai envie de faire le même métier que ma mère ou mon père donc là il y a un héritage conscient mais il y a aussi un héritage inconscient dû aux mémoires cellulaires et donc se pose vraiment la question de qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que l'enfant hérite en fait qu'est-ce que l'enfant récupère ou pas est-ce que l'enfant est-ce que finalement euh, l'enfant est complètement assujettie à cette transmission Est-ce qu'on est impuissante à cette transmission euh, transgénérationnelle Est-ce que cet héritage familial se fait à notre insu Est-ce qu'on est impuissant Est-ce qu'on peut s'en libérer Est-ce qu'il y a possibilité de faire un tri, en fait, au niveau de ce qu'on récupère et de ce qu'on donne Parce qu'il y a la notion de je lègue et il y a la no notion de j'hérite. Je lègue, donc je donne, j'hérite, donc je reçois. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois c'est les questions à laquelle vous allez avoir des réponses à la conférence que je vais organiser sur se libérer des héritages familiaux. Je serai ravie, en tout cas, de vous rencontrer, de partager ensemble. Je vous donne rendez-vous à la conférence que j'organise le jeudi 24 septembre à 20h.